Bonjour à toi, cher spectateur de Grandes Espérances de Sylvain Desclous. C'est un film qui m'intriguait pour son duo de tête d'affiche. Quasi uniquement pour ça, parce que j'ai souhaité pour ce film ne pas en savoir trop, parce que j'ai vaguement vu le pitch, le tout début du pitch, comme quoi c'était un peu dans le monde de la politique, et je me suis dit, si j'en sais trop potentiellement, ça va me perdre et je ne vais pas arriver à rentrer dans le film. Dans le sens où j'aurai trop de détails et où j'attendrai trop de choses. Mais du coup, je me suis dit... Il y a Benjamin Laverne, il y a Rebecca Marder. Ça devrait te suffire. Fonce. Le résumé pour faire simple Madeleine est en couple avec Antoine et sont tous les deux sur le point d'être reçus à l'oral de Léna. En vacances en Corse, chez le père d'Antoine, ceux-ci vont croiser la route d'un homme qui va changer leur vie. C'est hyper tendu comme film. J'ai trouvé que Sylvain Desclous réussissait à créer un moment de cinéma qui est à la fois un drame, à la fois un thriller et également un film très engagé politiquement. C'est assez fou parce que, dans ses prémices, je me suis dit que le film allait aller dans une direction très balisée. Et en un sens, c'est le cas. Il y a des étapes à passer pour avancer dans le récit, et par moments, il y a des étapes qui sont un peu clichées. Mais pour autant, je trouve qu'il y a une vraie maîtrise de la tension tout du long, et aussi une maîtrise du contexte. Parce que rendre un film tendu lorsque c'est un thriller, c'est simple. Créer du contexte pour que la tension soit encore plus forte, c'est une chose qui est très compliquée et que peu de réalisateurs arrivent parfaitement à maîtriser. Alors je pense, dans le genre, David Fincher est le roi du contexte pour amener de la tension. C'est un expert de ça. Je n'irai pas jusqu'à comparer si bien clous à David Fincher, mais clairement, il y a cette même vibe qui se passe ici dans De Grandes Espérances. Il y a cette idée de créer une tension qui soit endurcie par un contexte, qui fasse qu'on se dise que constamment, ces personnages sont sur la sellette et vont avoir du mal à avancer. Et j'aime cette idée de construire deux persos pour lesquels on va avoir un fort attachement, même s'il y en a un qui ressort plus que l'autre, et de tout du long jouer sur une tension qui va être de l'ordre du détail. Une entrée dans le champ, une scène, un raccord, que des petits détails. Mais ça fonctionne hyper bien et ça crée un ensemble dramatique qui est extrêmement haletant et palpitant. Il est souvent complexe de construire un récit se basant sur un retournement de situation tellement viscéral et intense qu'il remet tout en question dans la vie d'un personnage, cela pouvant donner lieu à une bascule dramatique fournie et juste, mais également à un morceau de cinéma trop intense émotionnellement pour le spectateur. Sylvain Desclous nous emporte dans un thriller politique cherchant avant tout à remettre l'humain au centre de cela, pour qu'on soit un récit émotionnellement très à fleur de peau, mais surtout donnant lieu à un moment de tension tellement bien acheminé que même si les ficelles sont parfois évidentes, cela n'empêche jamais le cinéaste de totalement nous passionner. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Pierre-Erwan Guillaume ainsi que Sylvain Desclous. Ce qui est intéressant, c'est que la structure dramatique de base du récit joue sur quelque chose d'assez classique dans le genre. Sans spoiler encore une fois, parce que j'ai pas envie que vous ayez l'élément perturbateur qui va donner un twist au récit, mais dites-vous que la position des personnages est d'égal à égal et que plus le récit va avancer, plus on va construire un film qui va jouer sur les inégalités et surtout sur le social. Et je trouve ça très intelligent parce que, mine de rien, ce sont des éléments qui sont assez classiques dans ce type de cinéma, mais qui permettent ici de mettre en exergue quelque chose de fort autour de la politique. Parce que Dieu sait que dans le genre, la politique, c'est l'endroit où il y a le plus d'inégalités sociales et d'inégalités de sexe. Parfaitement mise en relief ici, par le choix des deux personnages principaux, qui vont, par la suite et l'avancée du récit, faire en sorte que Madeleine et Antoine soient deux personnages qui s'opposent. Mais s'opposent radicalement, alors qu'à la base, ils partent du même point de départ. Vous les mettez au début du film, ils sont d'égal à égal. Mais plus le récit avance, plus il va y avoir des césures, plus il va y avoir des rebondissements, et des éléments, et des jeux avec les situations, qui vont les opposer l'un à l'autre. Presque gauche-droite, j'aurais presque envie de dire. Je crois d'ailleurs que c'est le cas dans le film, c'est gauche-droite. Et c'est très bien fait. Et tout ça, on le doit derrière à la structure d'un contexte, à l'acheminement de situations, de retournements, de bascules, de personnages secondaires, de tout petits éléments comme ça qui vont faire en sorte que le spectateur se dise à la fois que c'est prenant, que c'est temps, mais également qu'il y a une structure et quelque chose qui englobe ces personnages et qui fasse que leur avancée ou leur recul va avoir une logique par rapport à tout ce qui s'est déroulé avant ou qui va se dérouler ensuite. Erwan Guillaume et Desclous veulent absolument explorer les limites de l'humain face à son passé dans cette œuvre, en opposant deux points de vue comme on oppose deux partis politiques, en choisissant de mettre en exergue les idées et les convictions avant les faits et la réalité de ceux-ci. En ce sens, l'écriture sonne souvent comme un bon moyen de conceptualiser l'aventure de Madeleine et Antoine, pour construire une aventure qui nous passionne, comme évoqué avant grâce à sa tension, mais qui sonne également comme une proposition narrative et dramatique émotionnelle avant tout, et c'est là que réside la plus grande force de cette avancée, sans jamais avoir besoin de trop en mettre en avant des clichés. En termes de mise en scène, Sylvain Descloux, encore une fois, il va sur cette idée de maîtriser les codes du thriller pour construire du drame derrière, et jouer un peu sur la politique. Parce que Dieu sait que la politique au cinéma, ça peut vite devenir un énorme caillou dans le pied. J'en ai déjà parlé dernièrement avec quelques films qui ont essayé, certains avec subtilité, d'autres non, d'amener de la politique ou d'amener du contexte, et ensuite de créer un film. Sylvain Desclous n'a pas cette idée-là. Et c'est ce que je trouve très fort. C'est qu'il veut faire avant tout du cinéma. Donc son objectif, c'est de créer de l'attention. Et certes, la politique va servir derrière tout ça va amener un contexte comme je l'évoquais avant. Mais dans la mise en scène pure et dure, dans la manière avec laquelle les personnages vont progresser devant sa caméra, l'objectif c'est de créer de l'attention, c'est de créer du drame, c'est de jouer avec les relationnels, de créer un ensemble ou un carcan dans lequel le spectateur va s'immerger intensément et émotionnellement et va ressentir chacun des points gagnés par les personnages ou chacune des situations perdues par les autres. Et c'est la grande force de ce récit. C'est la grande force de ce film. C'est que Sylvain Desclous ne prend jamais chaque élément de son récit pour gagner. Alors certes, par moments, il crée des longueurs. Le film est par moments un petit peu lent, un petit peu longué, a tendance à rallonger des situations, a tendance à créer des instants où on se dit « ok, là il aurait pu y avoir un petit peu plus de rythme, un petit peu plus de justesse d'esprit pour faire en sorte que ce personnage il aille à tel endroit, ainsi de suite. » Mais il y a toujours cette idée et cette envie de la part de l'auteur de vouloir faire en sorte qu'on ait peur pour ce qui leur arrive à ces personnages. Donc oui, il y a ce petit moment de perdition, mais il y a toujours cette tension qui revient. Et c'est ça en fait qui englobe la mise en scène et qui fait que même si par moment elle est un petit peu déséquilibrée, bah ce fil tendu, il va essayer de trouver ce petit point pour ramener les deux plateaux sur le bon endroit et créer donc cet équilibre. Descloux ne cherche pas plus que cela à en faire des caisses avec sa mise en scène. Et franchement, cela permet avant tout au métrage de gagner en énergie et surtout de se construire sur une base solide et réaliste amenant la réalisation et la scénographie de l'auteur vers un retranchement toujours plus humain. La logique de la mise en scène devient alors celle de mettre en avant le combat de cette femme et de comprendre comment elle réussira à se sortir de tout cela sans perdre ses objectifs, qu'ils soient politiques ou simplement personnels, construisant alors un travail autour du cadre, se plongeant littéralement dans le point de vue d'une femme dans un monde d'hommes. En termes de casting, celui-ci est très bon. Donc Déjà dans les deux rôles secondaires qui m'ont le plus plu, il y a Pascal Elso ainsi que Marc Barbé qui jouent respectivement les deux pères des deux personnages principaux. Je les ai trouvés très bons tous les deux. Emmanuel Berco aussi excellente. Et Dieu sait qu'Emmanuel Berco, parfois, c'est pas foufou en termes de jeu, mais là ici, elle est juste parfaite. Benjamin Laverne, je n'ai plus besoin de rappeler à quel point cet acteur est bon, voire même très bon. Ici, il est excellent, mais ça n'est pas lui que l'on retient, parce que ça n'est pas lui qui porte la majorité du film. C'est une jeune actrice extrêmement talentueuse qui ne cesse de rôle en rôle de nous démontrer à quel point elle a du talent et elle sait comment le vendre. Rebecca Marder prouve une nouvelle fois qu'elle est une immense actrice et délivre ici une prestation quasi parfaite, emmenant à merveille le long métrage de son début jusqu'à sa fin sans jamais perdre le fil d'une émotion extrêmement rare. Au bout du compte, de grandes espérances, c'est une très intelligente proposition de cinéma à mi-chemin entre le drame, le thriller et le politique. Et Dieu sait qu'encore une fois, je le répète, ces trois points sont très difficiles tous mettre en relief dans un film. Mais ici, Sylvain Desclous, il le fait parfaitement, au sein d'un film qui, certes, est un poil long pour ce qu'il a raconté, à part moment des petits retournements de situation qui sont un peu téléphonés ou un petit peu faciles, mais dans l'ensemble, le film est tellement maîtrisé et surtout superbement joué, que de grandes espérances de Sylvain Desclous, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, c'est un petit bijou de tension et de drame à la française. A plus